Et bien salut à tous et à tous, il est César et mon compagnie, j'espère que vous allez tous très bien Écoutez, pour ma part, je vais merveilleusement bien, on se retrouve aujourd'hui pour... Un nouvel épisode de Madventure <rire> et, et je ne sais pas le combien dième. Voilà, Je crois qu'on est au 14 e déjà Épisode de Madventure et c'est un plaisir Je tourne cette vidéo, on est tôt euh, Tôt, tôt, tôt, tôt, le matin, l'an trop, trop Finalement, euh, l'an toto, ouais bon bref Toto, hold the line, hein, pour ceux qui ont la ref Petite musique en fond de Minecraft, incroyable Vous allez entendre au fur et à mesure de la soirée euh, de la... Mais qu'est-ce que je raconte de l'épisode, de pardon Alors, je suis, dé... je suis un peu déconnecté Parce que hier soir, du coup, on a fait un live De plus de 3 heures sur Minecraft, où on a fait Beaucoup, beaucoup de choses que je vais vous montrer, alors j'ai pas fait une rediffusion des meilleurs moments du live parce qu'il y en a eu beaucoup Et donc je me suis dit que c'est pas la peine Déjà on peut commencer par cette armure, regardez avec ce beau pattern, on lui a fait un joli petit pattern en or D'ailleurs j'ai plus besoin de ce casque Pourquoi j'ai ce casque en or Parce qu'on était allé dans le nether Vous le voyez avec mes outils qui sont réparés, mon armure qui est réparée également Mon armure est en mending, voilà donc c'est plutôt sympa Qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui déjà C'est un épisode chill où les abonnés vont être contents par rapport au loup. Voilà, j'en dis pas plus pour le moment, restez jusqu'à la fin. Donc qu'est-ce qu'on a fait euh, Je vais vous montrer le village. Je vais vous montrer le village puisque nous avons fait euh, reproduire, en fait on est en train de faire reproduire les villageois les amis. Tout simplement. Donc là on prend notre petit chemin qu'on a fait et qu'on n'a pas fini bien sûr. Qu'il faudra décorer au fur et à mesure. Merci à... en même temps qu'on est dans le village. Je voulais vraiment vous remercier mais genre ultra sincèrement. Euh, ben voilà, vous me régalez. De, de jour en jour vous me régalez. Euh, le live de dimanche soir là sur Minecraft c'était juste pépite euh, J'ai passé Allez, une de mes plus belles soirées euh, de live depuis euh, un moment maintenant Sachant que c'est vrai qu'à chaque fois que je fais un live En ce moment je suis quand même relativement content de vous voir euh, Tous aussi chaud euh, dans, dans ce sens là que je dis ça Mais là ce dimanche là c'était wouh C'était vraiment génial Vraiment c'était que du bonheur entre les, les anciens abonnés qui m'ont redécouvert également Donc euh, voilà, que du plaisir Alors vous voyez un petit bébé villageois là Ça va être un nouveau en plus ça doit être un nouveau c'est super chouette Et eh bien nous avons fait Merci Red Sander pour son tutoriel Voilà parce que on n'arrivait pas à faire reproduire les villageois dans le dernier épisode Et eh bien là vous voyez c'est automatique, automatisé Donc pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne euh, Je vais un petit peu euh... Je vais laisser la musique en fond j'aime bien C'est sympa la petite musique de Minecraft en fond En fait tu fais un chant peu importe de quoi Un chant en 9x9 Faut qu'il y ait un fermier obligatoirement L'autre c'est pas grave euh, Avec des composteurs donc de chaque côté euh, Je vais descendre pour vous montrer le reste Bon, normalement, il est pas censé s'enfuir, mais je préfère prendre mes précautions. Avec ici, du coup, euh, un, une petite salle où ils peuvent pas passer parce qu'il y a une, une trappe, les bébés vont aller là, vont tomber dans l'eau, hop, et se font récupérer là. Et puis comme ça, après, ils sont en train de, de repeupler le village et de refaire leur vie. Voilà. Dans le dernier épisode... Enfin, durant le live, qu'est-ce qu'on a fait aussi On a exploré le manoir et on a exploré la jungle. Donc là, c'est pareil, j'ai... Alors, alors la musique était chouette mais là au bout d'un moment <rire> il s'agirait non plus de pas déconner euh, Voilà. Hein. Donc on allait explorer le manoir et la jungle, donc pareil je vous mets pas de, de meilleurs moments Il y a eu surtout beaucoup de cris, je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse vraiment la, la rediffusion Il y a des clips qui ont été faits en plus, euh, je vous mettrai en lien en description le, le Twitch Ce sera bien plus simple que de faire une compilation des 3 heures parce que ce sera un peu compliqué Mais donc voilà on est allé explorer le manoir et la jungle, on a adopté messieurs dames des euh, perroquets Donc ça ça fait plaisir euh, Les perroquets qui ont pu revenir jusqu'ici Puisque c'est à côté de la base n'est-ce pas C'est pas comme les 4000 blocs qu'on avait parcouru, parcouru Il fut un temps n'est-ce pas Donc voilà on a vraiment beaucoup, beaucoup d'animaux euh, On a aussi un cheval qui est dans l'enclos Va falloir qu'on fasse quelque chose hein. Va falloir qu'on fasse quelque chose parce que ça ne va plus euh, Donc les perroquets sont là Un beau perroquet euh, de type tropico Et euh, non c'est lui le perroquet tropico Je ne sais plus Bref lui c'est Twitter et lui c'est euh je sais pas, mais c'est les plus jolis perroquets qui existent, euh, et aussi on a adopté, mais enfin adopté si je puis dire, mais il n'a pas l'air d'être là vous savez les petits anges bleus euh, que vous m'aviez expliqué qu'ils étaient gentils qu'on avait découvert, bah, justement chez les Piagers là-bas, bah, il y en avait également dans le manoir et donc j'en ai libéré et il y en avait un qui me suivait partout mais manifestement il ne me suit plus alors c'est marrant ça vous voyez ce que je veux dire les petits anges qui récupèrent les items euh, et eh bien il ne me suit pas, bon dans cet épisode, c'est un épisode chill à la maison, maintenant que je suis en train de voir le cratère, j'ai aussi envie qu'on s'occupe de en bas, donc on va le faire, mais d'abord on va s'occuper de faire des petites niches pour les loups, et justement ça tombe bien, parce que je pense que les niches pour les loups, on va euh, faire ça ici, sur ce terrain là, ça me paraît pas mal, euh, étant donné que là je veux plus faire de la reproduction, de, enfin de la reproduction, je veux plus faire de la plantation d'arbres, euh, on en a plus besoin. Parce que justement d'ailleurs les arbres on va les mettre en bas du cratère Dans cet épisode on va faire quand même beaucoup de choses hein. je, je... C'est chill mais on va faire beaucoup de choses Donc bon bref j'aimerais récupérer la pose d'ol également Mais j'ai pas de pelle silk touch Alors écoutez je vais essayer de faire encore des enchantements Avec les, les, les 8 niveaux que j'ai Regardez ça va aller très très vite on fait ça en vidéo comme ça Je vous montre que je cheat pas hein, On sait jamais euh, Donc ce que je fais regardez bien C'est que je prends des bouquins vierges Et je vais, euh, <rire> je vais faire euh, ce qu'il faut avec Donc là je vais mettre le bouquin Power Impaling Aqua Affinity ça me plaît pas. Ça me plaît pas, mais attendez. J'ai aussi une pelle ici. Voilà. Donc on va enchanter la pelle directement. Tac. Efficiency. On enlève quelques torches. On regarde qu'est-ce qu'il nous propose. Unbreaking Efficiency. Très bien. Si je mets les bouquins. Feather Falling Efficiency 2. Ça ne m'intéresse pas. Euh, moi je veux Silk Touch. Vous l'aurez compris. Alors je vais rajouter encore des torches. Là, qu'est-ce qu'il me propose Ça change pas. Je rajoute une torche. Allez, co coopère. Une torche, voilà. Bon, j'ai l'impression qu'on a pas de chance. Alors, on va faire l'enchantement le, le plus bas pour le bouquin. On n'a pas le choix à quoi, finity euh, Ça me paraît pas mal. Bon, ensuite, Power 1, non. Si je mets l'appel, Efficiency. Bon, je crois qu'on va pas avoir de chance. En fait, je pense que le meilleur moyen d'avoir une. Euh, le meilleur moyen, voilà. Vous voyez, le meilleur moyen, je pense, selon moi, d'avoir Silk Touch, c'est de faire ça. Voilà, et de faire l'enchantement niveau 30, Efficiency 4. Et avec un peu de chance derrière les trois petits points Se cache Silk Touch Et pour ça il faut 30 niveaux euh, Vous savez ce qu'on va faire déjà euh, J'ai des trucs dans les fours Donc je vais récupérer sans porter l'armure Parce que du coup je vais récupérer L'XP directement alors c'est vrai que Dans le nether on peut faire de l'XP mais euh, Dans le nether j'ai farmé le quartz justement pour euh, Réparer mes, mes items On va regarder si la, si la salamob fonctionne Et puis normalement ça devrait me faire un peu d'XP On va aller regarder et puis sinon c'est pas grave hein, pour la Silk Touch Ok nice bonjour c'est sympa C'est sympa c'est sympa Bon les amis c'est pas grave ce qu'on va, qu va faire Là je vais faire une petite coupure Je vais dormir, on va enlever la euh, Pose d'ol. tant pis euh, c'est pas grave On aura l'occasion de replanter euh, ces arbres là toute façon. Je vais ranger mes items Et on va faire les niches pour les abonnés Hop là Et bonjour mes petits loulous Alors du coup euh, Pareil les murailles je pense qu'on les enlèvera Parce que c'était temporaire les amis Pour ceux qui n'avaient pas encore compris je voulais pas faire des murailles médiévales, je sais pas quoi. Moi je voulais juste faire une protection les mecs Je voulais juste faire une protection parce que. Bah mine de rien. Euh... Ah merde mais j'ai pas pris de terre sur moi, je suis un débile. Parce que mine de rien. Dommage, c'est pas grave. Mine de rien. Euh... Quand je farmais et tout, c'était un peu dangereux. Alors, comment on va faire ça J'ai une image, j'ai plusieurs images de niches euh, sur internet à côté de moi. Des, pas des niches Minecraft hein. Des niches euh, dans la vraie vie. Donc je vais essayer de, de, de m'en inspirer pour essayer de faire un petit truc. Ça pourrait, euh, ça pourrait être sympa, mais je, je ne garantis rien. Hein. Ça risque fortement, euh, messieurs, dames, de ressembler aux niches que, que j'ai fait sur euh, Madventure saison 1. <rire> ça peut être ma, vachement marrant. Mais euh, Parce que là déjà, c'est vachement grand quand même. Attendez, je vais prendre un petit loup avec moi. Il va nous être un petit peu le, le cobaye. Pourquoi Il y a un zombie en bas. Hein. Donc euh, il y a encore plein de grottes juste en dessous qu'il faudra explorer pour euh, safe la zone. Mais allez, viens là mon petit loulou. Voilà. Merci à toi. Très coopératif. Je pense que je vais taper Mathilde. Hop Et j'ai pris ce qu'il faut, un hein, M-Tag et un Enclume. Donc là, il y a 4 abonnés qui vont être heureux et euh, voyons voir si ça va tomber sur vous. Euh, mais vous inquiétez pas, tout le monde aura son loup, les gars. C'est la promesse que, que je vous donne. Alors, on va faire un truc quand même bien plus petit que ce que je vois sur un, sur, dans la vraie vie. Bon, là, le problème, c'est que... Ah, c'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Ça va. Je sais pas. Je sais plus à, à quoi ça ressemblait sur Madventure saison 1, euh, mes, mes petites niches. Mais euh, si ça ressemble à ça, euh, MDR. Si ça ressemblait à ça MDR Là ce qu'il faudrait l'idéal c'est la petite entrée Vous savez genre Voilà Ce qui fait que là moi je peux pas passer Mais lui il peut passer tu vois C'est pas mal euh... Comme ça Et pourquoi pas je sais pas hein on essaye des trucs On essaye des trucs ok pourquoi pas mmh, J'ai ma table de craft qui est ici Parfait comme ça je peux refaire Bah non j'ai encore des escaliers euh, J'ai encore des escaliers Bah là directement euh, Directement derrière On ferme comme ça Du coup Du coup attendez je me suis un peu chié dans la colle Comme ça On essaye, on essaye des trucs messieurs dames Là il y a bien un problème là Je suis pas fou quand même Non mais c'est bien aussi <rire> C'est bien aussi en vrai Ok. Ah bah, le truc, c'est que ça, sur Minecraft, c'est qu'il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit trop grand, soit trop petit. Euh, et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Là, je. Euh, ok. Parce il y a, en plus, dans la vraie vie, il y a des niches qui sont genre plutôt plates. Il y a des niches qui sont pointues vers le. Comme une maison, euh, comme ça. Euh, D'autres qui sont pointues, euh, mais genre que vers un angle. Enfin, bref, c'est un délire. Donc, en vrai, c'est un peu comme bon nous semble. Hein. C'est un peu comme bon nous semble. Alors, bon, de toute façon, à l'intérieur, c'est toujours sympa. C'est surtout l'extérieur qui va poser problème je pense euh, Le sol bien sûr Attends le sol il va être en bois les gars Là, là on va pas non plus Et là on va faire plusieurs types hein. On va faire en jungle On va faire en, en, en différents types de bois monsieur dame hein. Je dis pas ça parce que j'ai plus de chaîne. Hein. C'est vraiment parce que, parce que j'avais envie hein. Je suis un escroc Hop, Hop. Là aussi c'est l'entrée Voilà alors il faudra juste que tu bouges hein. Superbe Non, en vrai, en vrai c'est chouette. Ça, on enlève. Alors, il faudrait coopérer. Hein. <rire> j'ai pas envie de rester dans. Eh oh En vrai, c'est chouette. Mais par contre, c'est typiquement ce que j'ai fait sur M'adventure Saison 1. <rire> mais en, en, en 2.0. <rire> en vrai, alors je regarde un petit peu. Donc là, je pourrais mettre une petite pancarte. Une petite pancarte pour dire... Euh, je vais écrire Mathilde parce que je sais que je vais l'appeler Mathilde. C'est une des... Voilà, c'est vraiment... J'ai envie de faire clin d'œil à Mathilde. Voilà, l'abonné Mathilde. Euh, parce que vraiment, euh, elle m'a redécouvert il euh, y a 4-5 mois et elle est là partout. Partout, partout, partout. Mais encore une fois, pas de jaloux, les amis. Hein. C'est comme sur Madventure saison 1. Hein. Chacun aura son nom, les gars. Hein. Et, euh, et je vous dirai, vous inquiétez pas. Hein, mais là, on a que 4 même tailles. Euh, par contre, est-ce qu'on met plusieurs loups dans une seule niche De manière réaliste, non. Mais de côté pratique, si. Parce que là, on pourrait en mettre 4. Ouais. ouais, parce que vous êtes beaucoup quand même. On va pas faire ça à chaque euh... là c'est vraiment euh, niche de luxe. Alors peut-être les on va faire maintenant une grande niche une grande niche de jungle. Alors viens là euh, cocotte, on va t'emmener là-dedans. Hop. Allô Ah voilà. Coucou. <rire> ah non non mais euh... réfléchis pas au sens de la vie. Je veux dire euh... alors c'est ça le piège, c'est qu'après ils vont dans le trou. On va pas dans le trou. Marche. Voilà. Eh, hey, là t'es parfait en plus. Eh, hey, oh, là t'es nickel. Surtout ne bouge pas. <rire> Surtout ne bouge pas. Euh... Attendez, parce que là j'ai la miniature gratuite, là quand même. Attendez, bougez pas. Hop, attendez. Je hein. <rire> suis désolé, je fais ça en direct, mais j'ai une miniature gratuite. <rire> Hop, je mets comme as. Pouf <rire> C'est magnifique, je mets mon FOV 80. Du coup, on va faire une deuxième genre. Deux fois plus grande. De toute façon, là, y aura... il faut se dire qu'il n'y aura plus ça. Il hein. n'y aura plus ça. Et du coup, pour cause... Oh, bah j'ai de la terre, c'est bon, parfait. Nickel. Donc, ça va faire comme ça, comme ça, comme ça. Là, c'est une grande... Ça, c'est même plus une niche, hein. c'est un, une maison pour chiens. Non, parce qu'il faut quand même que je puisse vous mettre euh, de manière nombreuse, hein, parce que... De manière nombreuse, pardon. Parce que là, ça va être vraiment compliqué. Hein. Non, de manière nombreuse, ça se dit. C'est féminin. Hop, on fait ça, on va faire des slabs directement. Ok et on va voir un petit peu ce que ça peut rendre Non mais là j'ai pas assez d'escalier mon ami Je n'ai point assez d'escalier Voilà Tac Voyons voir un petit peu Bon là on va rester dans la même idée de faire comme ça Voilà et du coup Ah je peux laisser ce petit trou là-haut oh, j'aime bien <rire> Je vais laisser ce petit trou là euh, Ici du coup comme ça les chiens ils peuvent communiquer entre eux là voilà. Tac Voilà c'est pas mal Alors je mets les barrières classiques je pense que c'est pas une si mauvaise idée Et là on va faire un truc euh, carrément à l'opposé ici Là, voilà, on essaye, hein, on essaye des trucs. Voilà, là, c'est carrément une maison hein, que j'ai fait. Hein. C'est carrément une maison, mec. La maison des loups. Là, vous pensez que je peux accueillir jusqu'à combien de loups Je pense qu'on peut en accueillir quand même, euh... Euh, quand même pas mal. Hein. Tac, tac, tac. C'est vraiment de luxe. On rajouter des, des lumières, bien sûr. Euh, J'aime bien, bien le petit trou. là J'aime bien le petit trou. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc là, je vais mettre. Eh hey <rire> Non, non, non. <rire> Je vais juste écrire à mon compagnie. Non, parce que je me suis dit sur la, sur la boutade, ce qui peut être amusant, c'est de créer plusieurs clans euh, d'abonnés. Vous savez, genre, euh, voilà, créer plusieurs clans des teams. Et du coup, euh, mais voilà, mais après, ça fait euh, séparer la, la, la communauté. C'est drôle sur le coup, mais c'est pas si drôle que ça en fait. Donc, euh, on va pas le faire. Hein. L'idée, c'est qu'on soit tous ensemble euh, soudés, même si c'est pour la vanne. Donc, on va pas se séparer. Ok, ça c'est cool. Ça c'est plutôt pas mal. Euh, J'ai une lanterne gratos. Voilà, donc on va la mettre directement. Et eh bien il euh, n'y a pas de milieu mais c'est pas grave je vais la mettre eh bien, dans le trou là, enfin juste à côté du trou, c'est parfait Ou alors même attendez on peut faire quelque chose de plus intelligent, c'est de la mettre justement au niveau du trou Ce qui fait que ça éclairera également de l'extérieur, voilà ça c'est superbe, bon bah c'est nickel euh, Je vais euh, récupérer euh, de la terre, du terraforming et euh, on va euh, un petit peu s'occuper de, de cet endroit mais surtout du cratère On va terraformer le, le cratère, on va le découvrir parce qu'on n'a pas encore exploré le cratère et après on s'occupe des loups, ne vous inquiétez pas pour les name tags C'est parti Moi je pars dans tous les sens, je sais <rire> Hop là euh, Voilà, donc j'ai tout ce qu'il faut dans, dans l'inventaire les amis aussi Petite parenthèse, euh, vous m'aviez proposé euh, en live de faire les lampadaires euh, clin d'œil à, à Madventure saison 1 Alors, il euh, y en a même qui disaient que ce serait dommage parce que ça ferait trop de références Alors, oui et non mais dans tous les cas, euh, je ne peux pas, parce que je n'arrive pas... En fait, ce que je voulais faire, je voulais faire les lanternes de, la, de Madventure saison 1. Alors pour ceux qui se souviennent à quoi ça ressemble, en gros, à l'époque, de toute façon, c'était avec les lampes de Redstone. Je voulais faire ça avec les lanternes, mais c'est pas possible. Donc malheureusement, euh, dans tous les cas, on ne pourra pas faire. Donc, euh, bah, c'est pas grave. On, on fera probablement des, des poteaux, Enfin, on fera des lampadaires, je veux dire. On fera probablement des lampadaires plus stylés que ça. Par la suite, on verra, on verra bien en fonction. Allez, bienvenue dans le cratère. C'est la première fois que j'y mets les pieds. J'ai pris... Euh, Bon, pas mal de torches, mais surtout pas mal de, de lanternes. J'ai encore gaspillé pas mal de fer. Voyons voir un petit peu à quoi ça ressemble. Très bien. La question que je me pose maintenant, euh, c'est est-ce que, est -ce que je vais reboucher les trous des grottes Ça c'est clair. Alors bien sûr, on va juste vérifier les entrées des grottes s'il n'y a pas des trucs sympas. Mais est-ce que je fais tout à plat ou pas Non, bah non, ce serait dommage de faire tout à plat. Ce serait vraiment dommage de faire tout à plat. Alors on regarde un petit peu les grottes qu'on a. Ah, putain, il y a du potentiel. Il y a de la citrouille sous les grottes. Il y a vraiment du potentiel. Euh, on est couche 63. De toute façon, hey, toutes ces grottes-là, ces entrées de grottes, sauf si elles mènent à un cul-de-sac, toutes ces entrées de grottes, elles vont mener directement à des grottes qu'on connaît déjà euh, tout en bas. Hein. Donc je tiens à dire, il n'y a pas de gaspillage de reboucher, vous inquiétez pas. C'est des grottes qu'on connaît déjà de base. Voilà, faut le savoir. Donc là, on va se permettre de, de reboucher. L'idée justement, je vous rappelle, c'est pas d'en de, faire un endroit forcément safe. Même si au début, pour planter les arbres, bah, c'est mieux que ce soit safe. Mais à la fin, à la toute fin, toute fin, toute fin Ce qui peut être marrant c'est qu'il y ait plein de mobs Alors ça peut poser des problèmes avec notre salle à mobs C'est vrai je viens d'y penser euh, Donc c'est un peu problématique Je vais quand même mettre une torche par euh, acquis de conscience Mais euh, bon voilà vous avez à peu près l'idée Comme dit je vais faire un arbre géant en plein milieu Ça c'est clair Donc l'arbre géant en plein milieu euh, Il sera à peu près là où je suis je pense euh, Bah regardez il va être il va être ici là sur le terrain plat Là, là il y aura un arbre géant Donc comment on va faire Bah d'ailleurs je peux déjà le faire en fait, tout bêtement, si ça fonctionne, hein, on va faire un test. En gros, tout bêtement, c'est... Je sais plus de, de combien sur combien, mais au pire, c'est pas bien grave. Et en fait, tout bêtement... Et, et ça, et, et c'est absolument l'idée dont je disais, hein, euh, au début de l'aventure, à l'épisode 1, c'est que moi, je voulais me faire un kiff de faire tout un biome avec que des pousses d'arbres. Donc là, c'est à peu près l'idée. Là, j'ai même pas assez de... J'ai même pas assez... Bonjour le squelette. ouh, ouh, ouh, ouh. Toi, l'ami. voilà Toi tu vas me laisser tranquille Donc là on rebouche C'est vrai, vous avez, compris, euh, vous avez compris ce que je vais faire Là il y aura l'arbre géant par contre au milieu Donc on va essayer de, de faire un truc comme ça Et, et du coup à la, à la fin le truc Ça va ressembler à une map CTM tu sais. Limite Et ça pourrait se transformer Mais c'est ça ce qui cool. le potentiel est tellement énorme Parce que ce sera tellement le bordel ici Qu'en vrai ça sera même une arène Et on pourra carrément en faire une arène euh, avec les acolytes et tout, euh, une arène PVP et tout. Euh, en vrai, euh, non, mais il y, y a trop de potentiel sur cette aventure, je vous le dis. Alors, ça changera rien. Hein on fera des constructions hein, sur les euh, sur les rebords, hein, justement. On pourra même euh, voir les, les gens se frapper. Euh... D'ailleurs, vous m'aviez suggéré d'enlever le portail du Nether. D'ailleurs, ah oui, c'est vrai. Alors, petite anecdote ce Nether là, il est nul à chier. Donc, nous, en fait, on allait dans le Nether. Un Nether qui est euh, dans la jungle. Dans la jungle, il y a un, une structure de Nether. Et euh, ce nether est beaucoup mieux, voilà pour ceux qui n'ont pas suivi le live sachez-le Donc de toute façon ce portail il sert à rien, on va l'enlever, il mène à nulle part, c'est de la merde Donc euh, moi je pense qu'on l'enlèvera tout court On va même pas le déplacer, on va l'enlever tout court, il ne sert à rien ce portail Même si euh, l'idée était chouette de faire une, un beau joli portail mais... hop. Voilà, là c'est rebouché, là il n'y a rien c'est parfait Là c'est bon, alors il y a des grottes sur les côtés Mais ça on va pas toucher parce qu'on va probablement En profiter pour faire des constructions par la suite Bah en fait c'est tout, il y avait que ces trous là Il y avait que ces trous là En fait le cratère il est pas si grand que ça Soyons honnêtes, le cratère il est pas si grand que ça Euh... Ah c'est marrant Bon, alors vous savez ce qu'on va faire On va planter toutes les pousses de chêne qu'on a du coup Et on va les planter je pense Ici là Sur toute cette zone et vous voyez l'idée que, que j'avais envie de faire, voilà Alors une fois que ça aura poussé, ça ressemblera plus à pareil Mais eh mine de rien, euh, on n'a pas beaucoup de pousses hein Moi je croyais qu'on avait beaucoup de pousses, mais que dalle <rire> Bref, là on va mettre plein de bois de chêne Là on va mettre plein de bois de boulot Puis par la suite on verra comment ça va prendre forme hein. Je veux dire en fonction de comment ça pousse, on pourra euh, mélanger les arbres Et Moi je pensais qu'on avait vraiment plus de pousses vous voyez, moi je, je, je pensais qu'on avait vraiment beaucoup plus que ça. Oh, je suis déçu! Je suis tellement déçu! Et on va mettre de la jungle et ça va être parfait, je pense. Juste là, là, bon, du coup. Euh... Oh, c'est ridicule! Je pensais vraiment qu'on avait bien plus que ça, mais regardez, c'est. Oh, c'est nul! Oh, je pensais vraiment que. Moi, je voyais que. Vous voyez, tout ça, toute cette zone qui est que des pousses d'arbres. Et en fait, c'est un petit carré, même pas. C'est même pas un carré fini, le bordel. Bon, ben voilà, un petit peu, vous avez à peu près l'idée. Donc euh, pas le choix, il faudra qu'on revienne. Ah oui, bah du coup, je vais éclairer alors. Là, pour le moment, euh, faut pas que ce soit euh, la folie. On va, on, on va éclairer, on verra si on laissera les éclairages ou pas. Parce que même avec les lumières, s'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres, il y aura quand même des monstres. Mais je veux dire, voilà, on va rendre cette zone safe pour le moment et accessible. Et par la suite, on, on avisera euh, ce qu'on en fera. Vous, vous savez, c'est les idées... Euh, vous savez, Madventure, c'est les idées du moment. Voilà, c'est en fonction de mes envies. Donc là, ce sera une zone safe pour le moment et ce sera là qu'on va farmer le bois, vous l'aurez compris. Maintenant, c'est notre nouvelle zone où on va farmer le bois. Et euh, qui sait, dans 20 épisodes, ce sera euh, une map CTM, le bordel. <rire> Donc une map aventure avec plein de monstres et tout. Qui sait Ou alors, au contraire, euh, ce sera un volcan. Enfin, on, on sait pas, en fait. Ça dépend mes envies. Ah, là, il faut reboucher aussi. Il faut reboucher aussi. Tac, tac, tac, tac. Vous aimez bien quand je dis tac, tac, tac. Puff, puff, puff, puff. <rire> Hop là. Et voilà le travail. Alors bien sûr on entendra des monstres mais ils seront sous terre, hein. des, des monstres, pas d'inquiétude à ce niveau là Allez, on va aller nommer 4 loups d'abonnés, 4 name tags messieurs dames Et du coup je suis content parce qu'on a une petite zone pour, pour avoir plein d'arbres, voilà Allez on remonte, et on remonte euh, par ce trou qui est juste là, c'est parfait On va remonter par ce trou là et on va se faire un chemin aussi par la suite euh, Qui va mener directement là, ce sera bien plus pratique pour nous On va enfin se faire ce chemin au bout du 14 e épisode, depuis le temps qu'on en parle ça va être plutôt pas mal. Messieurs, dames, c'est à votre tour. Bonjour à vous. Vous êtes les heureux élus. Et nous allons voir qui j'ai sélectionné. Donc là, je viens de sélectionner 4 eh abonnés. Sachant qu'il y en a un que vous connaissez, une que vous connaissez déjà. Donc, voyons voir. Encore une fois, les amis... Suspense, musique, da. Non non, mais les gars, encore une fois, tout le monde aura sa place Il n'y a pas de euh, privilégiation, je ne sais pas quoi Là j'ai sélectionné pour moi, selon moi, les abonnés qui pourraient Sachant que c'est ça le problème encore une fois Et, et je ne veux pas me mettre dans la sauce et je ne veux pas faire de jaloux Vous serez très vite les prochains Mais je veux dire, voilà, euh, tout le monde mérite sa place en premier Mais là je vais prendre ceux qui me viennent et vous allez comprendre pourquoi Donc là déjà dans un premier temps, Mathilde, je vous ai expliqué les raisons tout à l'heure donc on va pas mettre de pseudo ou quoi, on va juste écrire Mathilde tout simplement. J'espère juste ne pas me tromper dans l'orthographe, sinon je suis un débile. Mathilde, bonsoir, vous êtes la première. Superbe. Ensuite, le deuxième abonné, messieurs, dames, va être tout simplement Red Thunder. Alors, j'espère également ne pas me tromper, sinon on corrigera, même si du coup c'est un peu chiant. Euh, non, on corrigera pas, on va mettre Red Thunder. Comme ça. Parce qu'il nous a fait le tutoriel justement pour euh, la ferme aux villageois très récemment. Donc c'est absolument parfait. On en a besoin pour les livres Mending. Red Thunder, tu es le nouveau élu. Le troisième sera Lixi. Puisque Lixi est à fond derrière Madventure. Et que c'est un abonné de la chaîne YouTube. Euh, abonné, vous savez, abonné... Euh... Premium, comment je peux dire, euh, abonné, les, les subs YouTube si vous voulez. Encore une fois, je ne privilégie pas forcément ça, mais c'est ma petite récompense parce que, euh, voilà, c'est le soutien euh, et, et qui fait euh, et extrêmement euh, plaisir et extrêmement euh, bah, important, quoi. Lixi. Et donc de même pour Flo, alias Théo Camio Laria. Mais encore une fois, les gars, je préfère vous le repréciser. Camio. Camio Oil. et hey, je viens de capter un truc. Camio. Théo Camio Oilaria. Théo Camio. Oil Aria C'est bon Compliqué ton pseudo flo Hop là Encore une fois il n'y a pas de privilégisation pour ceux qui payent C'est juste que c'est la contrepartie La récompense parce que j'ai que 4 name tags Mais dès que j'en aurai plus Ne vous inquiétez pas Allez venez là les copains Vous allez vous mettre là en plus c'est parfait Les euh, hommes et les femmes euh, Enfin les mâles et les femelles sont séparés Donc c'est absolument parfait Et bien voilà les amis Voilà qui est fait on va euh, vite fait s'attaquer aux escaliers pour descendre en bas. Et vous voyez, on va très clairement faire ça ici parce que c'est par là que je suis sorti et ça me paraît pas mal. Et c'était le premier trou, souvenez-vous, c'était le tout premier trou. On a juste la base qui est à côté et on rendra ça bien plus joli, vous inquiétez pas. On va enlever ça et on va faire les escaliers ici. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Les escaliers, je propose, je suggère de les commencer directement d'en bas. Ce sera bien plus simple pour, euh, pour moi. Alors le problème, c'est les mobs qui ont spawné en masse... Ah là là là là, va falloir que j'éclaire aussi ici en fait. C'est les creepers, le souci c'est qu'ils prennent pas feu à la lumière du jour donc euh, c'est absolument terrible. Évitez de me faire des trous. Oh non. Oh non. Et de 1. Oh là là. C'est tellement dangereux les feuilles, enfin les, les herbes hautes. Hein. Et de 2. On va pas toucher à la structure du. Euh, on va pas toucher la structure du... Euh... Voilà. De la montagne, vous voyez On va pas casser la montagne. Enfin, je veux dire, on va pas retoucher la montagne. Bon, vous avez compris ce que, <rire> que j'essaie de dire Alors, sauf dans les moments comme ça, regardez. Sauf dans les moments comme ça. Là où ça peut être intéressant, finalement. Voilà. Hop On va s'en arrêter là, les amis, pour cet épisode. Regardez-moi ce joli petit escalier que je suis en train de, de faire. Bien sûr, euh, décoration, pas encore fini, comme d'habitude, mais... Oh c'est pas vrai mais c'est pas vrai Voilà et tu dégages Je veux plus te voir Je veux plus te voir Là pareil donc hop on va faire un petit peu euh, De décoration luminaire pour euh, Des questions pratiques <rire> Voilà vous avez à peu près l'idée Tac on arrive ici escalier là Boum boum boum boum boum Et voilà et là par contre on va vraiment monter avec des slabs Que j'ai euh, refait chauffer donc Hop là Comme ceci d'ailleurs j'aurais pu laisser la stone Parce qu'on va faire des variantes de texture. J'aurais pu laisser la stone. Et je ne parle pas d'Emma. Emma Stone, bien sûr. Hop. Voilà, vous avez à peu près euh, compris l'idée. Les amis, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. Si c'est le cas, on n'oublie pas quoi euh, Les pouces bleus. Là, on va, on va faire un truc sympa. On n'oublie pas les pouces bleus. L'abonnement très important. Le petit commentaire également qui fait plaisir. J'ai hâte de vous lire. Euh, ne mettez pas vos pseudos pour les loups d'abonnés dans cet épisode. Ne le faites pas, ça ne sert à rien. Puisque je n'ai plus de name tag. Par contre, dès que j'aurai de nouveau des name tags, je vous dirai de mettre en commentaire vos pseudos, vos pseudos exacts pour que je puisse les mettre. Et là, à ce moment-là, eh je vous mettrai sur les noms des, des abonnés. Il n'y a pas de souci. Ce sera avec plaisir, les amis. Plein de bisous et à très vite. Ciao tout le monde.